Bonjour, bonsoir, et bienvenue dans un système complexe. Je suis Kiro, et je vais vous présenter le concept de l'émission. Dans un système complexe, vous trouverez un condensé d'informations techniques sur le développement de Star Citizen. Des petits objets nommés props aux planètes procédurales en passant par l'Object Container Streaming, et les nuages volumétriques. Chaque sujet sera contenu dans une suite logique de vidéos, une série, dans laquelle chaque technologie la composant sera traitée à part dans l'épisode qui la nomme. Le projet est piloté par The Salmon, qui aura la tâche d'assurer la qualité de l'émission, en récupérant et vérifiant chaque information à la source, CIG. Pour cela, il est épaulé par une bonne partie de Pulsar 42, comprenant l'équipe vidéo et audiovisuelle, des créateurs de contenu tels que Dayum pour faciliter l'écriture, du service relecture permettant d'affiner le texte, d'un joli nombre de voix provenant de tout horizon de l'association et un regroupement de cerveaux fous suivant le développement depuis sa naissance au jour le jour afin d'aiguiller les recherches. En résulte des vidéos dont nous souhaitons qu'elles vous servent de référence le plus longtemps possible. Sur ce, nous vous retrouverons très rapidement sur YouTube pour la première série traitant de l'optimisation réseau dans Star Citizen.